C'est une chose de transmettre l'énergie, mais si on donne cette énergie à quelqu'un qui nous la renvoie, alors on crée de l'énergie entre nous. Je suis en joie de vous trouver en ce jour, dans cette vibration qui a commencé hier et qui nous accompagne jusqu'au 14 avril 2023, de ce jaguar de l'unité qui reviendra eh bien, dans 260 jours. Le jaguar de l'unité, comme ici proposé dans cet outil que tu as sous les yeux, eh en fait, c'est une, une lumière quantique. Ou au milieu, tu as ce jaguar qui, chez les mayas, est la femme médecine. En haut, en bas, comme tu peux le voir, c'est la dynamique du temps. À gauche, à droite, comme tu peux le voir aussi, c'est la dynamique de l'espace, c'est-à-dire le corps sexuel ou astral. C'est-à-dire, comme je suis une femme, par exemple, eh bien, cette énergie à droite qu'est le soleil va me porter dans ma féminité. va venir soutenir par cette lumière très puissante d'une invitation divine de manifester, comme le soleil le fait dans le système solaire, une énergie qui inonde de lumière toutes les planètes qui lui gravitent autour. Donc il y a une invitation pour toutes les femmes sur cette période à aller assumer avec responsabilité de poser les structures d'une énergie, euh, d'une écoute attentive à sa propre guidance qui est là inspirée euh, par le vent, qui est ici dans la direction du futur donc en bas, parce que la dynamique féminine danse toujours avec le futur et la dynamique masculine danse toujours avec le passé. Ça veut dire quoi pour une femme sexuée Eh bien, quand je me connecte à l'intelligence de ma féminité, dans cette période, je vais ressentir cette force lumineuse, cette force lumineuse qui va m'accompagner à utiliser l'intelligence du mariage sacré des polarités avec responsabilité puisque la femme reçoit l'homme, la femme reçoit l'énergie par l'homme qui crée la vie et donc abrite un, un être à l'intérieur d'elle-même. Elle est la représentation de la matrice de vie et elle est la représentation de cette intelligence de la réception, de l'introspection, de la compassion, de l'amour, l'intelligence du pardon, qui ne peut prendre sa place dans la matière que portée par la virilité, ici représentée par l'étoile, à gauche, de cette énergie qui, comme Vénus, reflète le soleil. Et dans la nuit de l'obscurité apparaît la première étoile visible à l'œil humain, c'est Vénus, ce n'est pas une étoile, c'est une planète qui nous montre les aspects solaires, enfin les rayons solaires, et donc la première à apparaître le matin, la dernière à disparaître le soir, ça représente l'intelligence d'un être humain qui, réceptionnant la lumière de sa propre conscience, peut refléter sur la Terre euh, une dynamique qui va vous parler, qui est celle des réveillés. Premier réveillé, dernier endormi. Au vu du cycle galactique, nous sommes parmi les derniers endormis. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, tout le monde est endormi, les zombies, hein, quasi. Donc, cette période du jaguar nous invite à, bien sûr, tel que le jaguar nous le, nous le montre dans sa façon de fonctionner en nature, c'est un gardien de territoire, comme, comme tout euh, animal euh, carnassier, euh, régulateur de la faune. Donc, il indique à ses congénères et à d'autres que là, ici, c'est lui le gardien de cette forêt, de cette mort, de cette partie de forêt. C'est lui qui va réguler ici à travers son, sa spécificité animale. Et à savoir que le jaguar, s'il est l'animal totem par excellence des mayas, qui représente pour eux la femme médecine, eh bien c'est parce qu'en fait, ce jaguar il régule le crocodile et les piranéas qui sont dans la source. C'est très symbolique et multisens. Donc aujourd'hui, ben, la période des deux semaines à venir, c'est de réguler... La connexion à notre propre source par cette lumière très présente de cette étoile qui représente Vénus, de ce soleil qui représente notre divinité de conscience. Ce vent qui représente notre inspiration, notre respiration, notre verbe créateur qui porté par cette lumière féminine va donner une énergie d'impulse au masculin qui lui montre le futur, le féminin montre à l'homme le futur. Et le masculin est gardien du présent par rapport au passé pour permettre à cette féminité, dans son présent, de placer le futur. C'est très simple. Merci, merci, merci à cette intelligence de vie de nous montrer cette réalité. Donc le passé est ici représenté par le pont des mondes. C'est le dessin que vous avez en haut. Et ce pont des mondes, en fait, nous invite à monter, dans, à connecter une harmonisation par la femme médecine qui, elle, agit donc dans la lumière et dans la dynamique astrale. Un grand nettoyage de notre territoire dans le monde astral, dans le pont des mondes qui connecte en fait au passé et donc à tout ce que nous avons déjà vibré, qui portait par la virilité pour une femme dans son astral. Et comme on est aujourd'hui dans la femme médecine, c'est elle que je mets à l'honneur. Eh bien, cette virilité astrale pour les femmes va être celle de soutenir sur le pont de monde cette nécessité de poser la justice dans une action responsable de cette lumière qui se reflète à être les dernières à s'endormir. Alors c'est très intéressant parce qu'en plus, quand vous regardez dans la Bible, vous avez un verset qui s'appelle « La femme vertueuse ». Et, euh, et en fait, dans ce verset, il est aussi annoncé qu'une femme vertueuse est la première à, à se réveiller et la dernière à s'endormir. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une femme esclave soumise à bosser toute la journée comme les religions l'ont travestie, mais qu'il nous parle de la conscience de ce pouvoir féminin qui est tout aussi vivant et actif dans l'homme. Et d'ailleurs, il est d'autant plus grand chez le masculin sexué que cette féminité, quant à elle, va être portée par, la, par le corps astral. Et donc la connexion avec son âme et sa conscience, qui est donc cette dynamique dans le corps subtil d'être un gardien des capacités médiumniques, empathiques, télépathiques. Parce que le monde astral, c'est la réalité que nous occultons de 99,99% ,99 du vide qui nous est mis en avant par la science quantique et que dans notre matière, nous représentons le monde. Je suis désolée pour le fond sonore, je suis dans un corps de ferme, donc euh, c'est donc un tracteur qui passe. Et donc en fait, 0,01% de ce qui est vrai, de ce qui est réel, c'est ce que nous croyons comme étant seul ce qui existe, car le 99,99% ,99 de la réalité est invisible à nos yeux physiques par contre, est perceptible à travers nos autres sens, est perceptible à travers l'évanescence astrale. Et c'est bien cela que je souhaite que chaque être puisse développer à travers ce calendrier d'une observation mentale qui va poser la réalité de cet objectif, par exemple, ici placé sur les deux prochaines semaines. Alors, c'est très riche et très dense, hein, je le sais. Donc, en fait, maintenant, j'ai envie de passer ici dans cette simplicité telle que je l'avais annoncé de cette richesse qu'on a vu ici pendant dix minutes le but de cette période c'est très riche tu fais pause, tu réécoutes en temps parfait sur la période pour te reconnecter à cette vibration, assumer ta lumière assumer ta multidimension puisqu'on monte sur le pont des mondes et assumer cette connexion à ta propre source connectée au vent divin qui va permettre à cette femme médecine de réguler les mondes de l'astral le défi Bien sûr, c'est l'aigle. L'homme, médecine. Maintenant, si vous voulez, cette notion de défi, cette notion de dualité, c'est une représentation d'une traduction très occidentale. Chez les mayas, en vérité, il s'agit du chemin. Et évidemment, sur ce chemin, on a ce défi. Parce qu'on part d'un point du passé, on va dans une direction vers le futur sans savoir trop où on va, même si on a quand même une idée de l'objectif. Mais est-ce que le voyage, c'est ce qui est le plus important sur le chemin centré dans le temps présent, de là où on est, entre le passé et le futur Ou est-ce qu'en fait, on est aux prises aux, dans la dualité par la séparation de cette intelligence multidimensionnelle dans un objectif toujours à tendre sur le résultat, en occultant le chemin à parcourir pour y aboutir La dualité souvent nous fait souffrir dans cette dynamique de séparation où on va opposer le masculin, le féminin, donc l'autorité à l'amour. Il n'y a aucun souci avec l'autorité quand elle est faite avec amour. Il n'y a aucun souci avec l'amour quand il est mis avec autorité. L'autorité, c'est ce qui permet la justice, c'est ce qui permet la construction, c'est ce qui permet l'action. C'est la puissance même de la virilité. L'amour, c'est ce qui permet la compassion, c'est ce qui permet le pardon, c'est ce qui permet l'introspection, la puissance même de la féminité. Et la féminité, sans la virilité, ne peut pas exprimer son amour, sa compassion, son pardon, son introspection en toute sécurité. Parce qu'elle va être menacée. Et l'autorité, l'action, cette, cette construction d'édification, cette justice ne peut pas exister sans l'amour. Elle devient rigidité, etc. etc. Okay donc la fusion des polarités, c'est fondamental d'utiliser ce mariage sacré dans le féminin et le masculin, et donc d'avoir conscience à chaque période de ce chemin qui est proposé de ce mariage sacré. Quand vous regardez, en fait, c'est pour ça que j'ai gardé le tableau à droite, vous avez donc le but du jaguar, c'est le numéro 14. On a un point, c'est l'unité. Le défi de cette trécénat de 15 jours, enfin de 2 de, de, de semaines, de 13 jours, pardon, en fait, c'est l'aigle. Et là, on a deux points. C'est l'unité féminine, l'unité masculine, l'unité mortelle, l'unité immortelle, l'unité de l'éternité de, de l'immensité de la, de la multidimension, de toutes les possibles, et la limitation à travers le temps d'une unité propre dans la matière. Donc ce mariage sacré, comment on va l'établir pour honorer la femme médecine et eh bien, c'est en assumant l'homme médecine. Donc la femme médecine c'est le but de la période c'est d'aller réguler donc comme je vous l'ai annoncé tout ce qui est du domaine de l'astral pour assumer votre lumière de création dans la matière et donc le chemin va être celui dans la matière que de guérir en fait la dynamique de votre vision, d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'assurance, d'assumer votre autorité avec justice et ainsi vous obtiendrez comme résultat la sagesse le résultat de ce mariage sacré entre l'homme et la femme médecine va être celui du condor, du vautour, de la chouette, le condor étant le plus grand des vautours, et de l'abeille. La sagesse a trois totems. Est-ce que je peux me nourrir de la mort Sur le pont des mondes, dans cet objectif, il est là. Et lorsque je me nourris de la mort, eh bien je nettoie la terre, je dissolve la mémoire. Je régule ce qui est là sur la planète et je protège des maladies. Aimons cette dynamique de ce cycle de vie et de renaissance à travers la mort sans plus la craindre, parce que nous assumons notre partie illuminée, notre être spirituel. Ça nous permettra, telle la chouette, de voir dans l'obscurité, de voir ce que la plupart occulte de l'assumer, et là de nous nourrir de ce qui ronge. Parce que lorsque j'observe ce qui ronge et que je m'en nourris, je le détruis. Et je prolifère et je protège la terre. Et je peux ainsi, par ces deux régulateurs de vie dans, mon, dans ma réalité, récolter ce fruit aussi de la pollinisation de ma propre sphère de création alors voilà les amis les amours ce que j'avais envie de vous dire en ce jour dans la conclusion et le nouveau format que j'ai reçu eh bien excusez moi il y a une image qui est là qui ne devrait pas y être donc je vous l'enlève et donc voyez le 2 c'est le chemin hop sachez que pour ceux qui l'ignoraient euh, je réalise des codes stellaires à chaque jour en temps réel ce sont des reprogrammations euh, intracellulaires et là, vous avez celle de la période, en fait. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez activer cette reconnexion à cet outil maya, qui est un égrégore de 13 000 ans de connaissances multidimensionnelles, de connaissances de, des cycles galactiques, puisque ce calendrier spirituel de 260 jours, je sais que je me répète pour ceux qui le savaient déjà, mais pour toi qui me découvrirais, eh bien, c'est un, une fractale de 26 000 ans. Donc, à chaque jour, en fait, tu peux régler pas mal de milliers d'années, n'est-ce hein, pas alors, je t'inviterai à utiliser les codes stellaires de la manière suivante. Tu poses les mains sur ton cœur, tu fais de profondes respirations, et si le mental est largué, il ne comprend pas, pour commencer, certaines phrases, c'est tout à fait logique, puisqu'on va aller dans une activation d'une communication qui n'est pas mentale inférieure, mais mentale supérieure. C'est-à-dire un verbe créateur d'une réalité multidimensionnelle qui va bien sûr venir toucher dans ta vibration alignée, ta vie matérielle mais au lieu de mettre la vie matérielle en priorité en affirmant des, des, des, en faisant des affirmations par exemple positives euh, qui correspondent à une vie complètement uniquement rigide et matérielle on l'a vu la loi d'attraction c'est pas forcément très efficace pour que ça soit efficace les reprogrammations intracellulaires elles doivent être vécues par l'émotion et j'ai trouvé que en tout cas c'est ma vibration que lorsque je connecte mon âme et ma conscience que je la nourris à travers ces phrases qui sont hyper puissantes, liées à un égrégore de création de vie, eh bien, ça vient aligner mon corps cellulaire matériel. Et là, je n'ai pas besoin d'être dans une intention d'une reprogrammation juste matérialiste. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin à travers ce calendrier. Donc, c'est ainsi que je vibre l'unité galactique du présent quantique. Votre âme le vibre en permanence. Donc là, c'est comme un appel de l'intégrer dans votre corps, sur Terre, je suis la vibration de l'unicité de ma nature stellaire, de ma conscience lumière. Parce que le corps matériel est en vérité de la lumière. Et lorsque je suis dans l'unicité de ma nature stellaire, eh bien je suis à ma juste place de pourquoi je suis ici dans la matière, pourquoi je suis ici en tant que conscience lumière. Et donc si vous voulez, c'est sûr que le mental au début il a un peu largué, mais à force de répéter, puisque ce sont des phrases qui seront là sur 260 jours affirmées, et eh bien accompagnées. Euh, par la répétition, à un moment donné, ça devient évident, ça a des frissons partout, euh, ça, tu sens dans ton corps que ça s'harmonise, ça a des capteurs, tu as des points qui s'allument, ta main, y va, euh, va toucher le point, tu dévacues, tu, tu libères. C'est ce que je vis au quotidien et il me semblait important de vous le préciser ici aujourd'hui. Ça sera davantage explicité pour une meilleure intégration de cette direction euh, sur le site que je suis en train de créer, où je vais consacrer une partie gratuite à l'écrit parce qu'à l'écrit, ça laisse plus le temps de l'intégration qu'à travers l'oral. Mais l'oral a cet avantage de transmettre une vibration. « Donc, Je suis tel le jaguar, la puissance de l'intégrité. Je garde mon territoire avec perspicacité. Je suis la femme médecine qui guérit les mondes souterrains. » Et là, dans la simplicité, vous répétez autant de fois que nécessaire ces phrases, jusqu'à réceptionner une confirmation à travers une perception. « Et chacun aura les siennes. » Peut-être qu'au début, si vous avez une peau de crocodile, vous ne sentirez rien du tout. Ressentez juste par la suite si dans la journée, en faisant cette pratique, ça vient apporter quelque chose ou pas. Et à force de répétition, est-ce que vous ressentez que ça change votre vie Les codes stellaires, en fait, je les ai pratiqués depuis 2014. Et j'ai même eu des gens qui ont guéri des cancers avec ça quand j'étais sur Facebook entre 2014 et 2017. Sauf que j'étais pourtant connectée à un égrégore pourri, qui était celui du Dream spell, le synchronomètre, qui en fait est récupéré par des entités, qui récupèrent beaucoup de gens euh, qui sont dans une conscience de réveil et qui ont dans leur âme la mémoire en fait, de cet outil euh, Maya. Euh, sauf qu'en fait, ils sont sur un égrégore euh, de récupération euh, vibratoire. Donc je suis désolée pour vous qui seriez arrivé ici chez moi à travers le Dreamspell, le synchronomètre. Je vous comprends si ça vous heurte. Moi-même, la première fois qu'on est venu m'en parler, euh, ben en fait, j'ai beaucoup apprécié la démarche de l'être qui est venu m'en parler. Il était euh, l'une magnétique dans mes codes de l'époque. Et, euh, et par la suite, en fait, je suis passée par une phase de transition où j'ai additionné ma signature Maya euh, réelle à ma signature Maya fictive. Euh, D'un nouvel égrégore qui est tout récent, qui que quelques décennies, alors que le véritable calendrier Maya, il a 13 000 ans. Et quand j'ai additionné les deux, bah là, j'étais l'une magnétique. Quoi. Wow, dans le code Dreamspell, mais en vérité, l'offrande de l'unité. Donc, merci, parce que euh, en ayant communiqué euh, cette intelligence euh, de qui vit en moi de mon âme, en ayant créé ces codes stellaires qui vibraient des messages de mon âme, de ma conscience. En fait, j'ai été un antivirus dans cette matrix. Et pour ma part, j'en suis sortie donc, avec facilité. Et j'ai eu beaucoup de conscientisation de pourquoi j'avais tout le temps euh, à dégager des reptiliens en permanence, euh, souvent euh, du lien à mes consultants, ben en toute simplicité, parce que c'est eux qui ont créé le James Spell et le Synchronomètre, pour euh, détruire, en fait, euh, le véritable calendrier maya. Et les mayas n'ont jamais dit que la prophétie était 2012. Hein. C'est ceux qui ont créé le James Spell et le Synchronomètre. La prophétie maya, enfin les, les, les prêtres mayas, euh, parlent de 2020 pour les plus précoces, Or, il est clair que c'est une réalité factuelle d'un point de vue mondial. Et, euh, et pour ceux qui, ne, qui prennent vraiment la mesure du compte, on n'y est pas encore. Or, il est clair que nous ne sommes pas encore sous les feux du cinquième soleil. On, on s'y prépare gentiment, ou gentil vrai, ça dépend, chacun fait son choix. Donc en tous les cas, je vous ai juste donné donc, voilà, la direction de comment pratiquer les codes stellaires. Et, euh, et laissez-vous porter euh, par la répétition. Dans la conscience que je place ici d'un éclairage sur cette réalité, de la responsabilité que je place dans cette direction, qui est celle pour vous d'une opportunité de reconnexion à votre propre source lumière. Et donc... Au vu du jaguar qui est là, il sera une opportunité pour vous déjà de protéger votre espace de création de toute interférence qui de toute façon sont toujours en résonance avec des capteurs d'une hérédité généalogique qui portent dans l'adn certains encodages et que si votre âme a choisi ce véhicule et qu'elle soit en conscience ou pas quelque part à partir de l'instant où tu es ici à m'écouter et que tu as fait le choix de te libérer. Et eh bien cette proposition te permet de le réaliser par toi-même et pas avoir besoin de, avoir, de faire appel par exemple à une, épo, à une hypnose régressive, à moins de vraiment être dans un senti vrai d'une telle dépréciation de soi, d'une un, impossibilité de régler les choses par soi-même, qui ait besoin d'un coup de pouce, ça peut être aussi percutant et pertinent. Si par contre tu es comme moi euh, un être libertaire et que euh, l'autorité euh, de donner ton pouvoir vibratoire, ton énergie créatrice à d'autres êtres t'est difficile, eh bien ici dans la gratuité, euh, cette action proposée te permet euh, de le faire. Ensuite, euh, bah, ça demande de la pratique. Il est clair que euh, ce n'est pas dans un claquement de doigts que tu vas bouger les choses. Euh, Nathalie Knepper le fait très bien, hein Maintenant, <rire> mais c'est une injonction d'un ordre en fait euh, à la partie si, euh, subconsciente euh, de l'opérateur euh, qui reçoit en fait un ordre et donc on est dans une dynamique hiérarchique euh, qui pour moi euh, me pose souci. Par contre, le cadeau c'est euh, que bah, beaucoup d'humains auront besoin de cela donc grand bien à leur face et je reconnais la pertinence de cette proposition et sa bienveillance de fond hein, que les choses soient bien claires entre nous mais pour ma part, si tu veux entre manger du poisson ou apprendre à pêcher mon choix est fait, donc moi ce que je vous propose c'est d'apprendre une technique qui vous permettra de toujours euh, avoir une vibration euh, de liberté euh, et de dégage vrai par vous même hein, en fonction des situations pour euh, reconnecter votre conscience euh, au delà de l'expérience planétaire galactique donc comme on est en train de préparer euh, notre sortie de cette planète pour aller peut-être ailleurs au vu de la, du grand jeu collectif qui se place ici devant nos yeux et eh bien euh, ceux qui en ressentiront la pertinence et l'intelligence je vous invite à rejoindre l'onglet communauté euh, sur la chaîne Youtube vous pourrez donc avoir accès euh, à ces codes stellaires à chaque jour et sinon vous pouvez aussi les suivre d'une manière plus conviviale sur un média euh, plus agréable à regarder sur VK euh, où j'ai créé une communauté maya, où là, ben, vous avez euh, une publication qui regroupe euh, les neuf premières énergies de la Tressena, puisque je ne peux pas mettre plus d'images que cela, et les quatre suivantes, la 10, 11, 12, 13, sont en commentaire. C'est-à-dire que vous avez 7, une image comme celle-ci, se retrouve dans les commentaires, pour retrouver tous les codes stellaires de la période, pour chercher ceux de votre naissance. Ah, ça va demander une investigation, mais vous pourrez trouver. Et, euh, et donc, en fait, euh, ensuite, bah, sur cette communauté Maya, euh, bah, de temps en temps, je partagerai, je partagerai des articles et aussi euh, certaines pépites que j'aurai envie d'offrir à la gratuité euh, à ceux qui se donneront les moyens, en rejoignant ce média et en le suivant, euh, de soutenir ma visibilité sur ce média. Et bien, euh, bien sûr, euh, je soutiendrai aussi euh, cette pratique euh, d'une dynamique, euh, d'une synergie euh, entre nous, euh, par le partage de certains, euh, certaines capsules que je vais réaliser pour la formation Léon qui démarrera donc en septembre 2024. Voilà. Et donc, vous voyez, du mois de, de mars-avril jusqu'en septembre 2024, ça fait à peu près donc un an et demi, euh, pour en fait préparer euh, cette formation et avoir une visibilité qui permettra aux êtres de conscience en résonance de se sentir appelés et de répondre à cette proposition d'une propulsion qui pourra même devenir un métier de professeur. Euh, parce que nous sommes dans des temps où si l'humanité ne réveille pas sa partie spirituelle, eh bien, elle, elle, elle ne pourra plus se réincarner sur la Terre et donc sera dans les enfers de, des mondes intermédiaires pour la grande majorité. Et je suis désolée de vous dire cela, mais c'est une réalité. Et puis euh, ensuite, euh, ben, vous aurez le paradis aussi de ceux qui se retrouveront dans ces mondes intermédiaires, dans une libération euh, de la roue du karma, euh, et qui choisiront d'accompagner euh, les autres plans de la régulation mémorielle, non plus sur la terre parce que c'est trop lourd, euh, et qu'il faut libérer, éthériser, changer la game, c'est une évidence hein, dans vue de ce que nous observons, et que donc il va y avoir, si vous voulez, ce qu'on a vécu ces derniers milliers d'années ici sur la planète Terre, nous les vivrons dans les mondes intermédiaires. Mais pour cela, les plus abondants de créativité, de joie d'exister seront ceux qui auront reconnecté leur conscience lumière et leur pouvoir créateur. Ceux qui seront encore abductés, soumis à, au pouvoir de certaines forces qui se nourrissent de leur énergie vitale, seront encore euh, aux prises avec la directive de, de, de certaines façons de fonctionner, comme on le voit avec clarté euh, dans Nos Solars. Hein, si vous connaissez euh, Notre demeure, Nos Solars, euh, ce film qui est issu d'un livre de, de Don Miguel, euh, bah non, Don Miguel, excusez-moi, de um, Chico Xavier, et eh bien en fait, vous avez la représentation euh, d'un purgatoire euh, à travers Nos Solars où en fait l'individu est toujours euh, complètement identifié à son corps physique mortel, à son statut social, euh, est toujours en fait euh, pris au piège de sa mortalité et euh, va se retrouver avec euh, des gens qui vont lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire pour pouvoir avoir le droit d'avoir une maison, il va avoir quand même plusieurs années. Vous croyez vraiment que c'est ça le paradis Non, c'est le purgatoire. Et en plus, il faut encore qu'il continue à travailler. Ah bon Et, euh, et jusqu'à euh, ce que ça, re, ça arrive sur la Terre Bon, moi, j'appelle ça une abduction dans un monde où la religion est encore là en monde tampon et de représentation. Alors qu'en vérité, quand vous êtes libre de votre corps physique, eh bien, vous pouvez tout créer et vous n'avez pas besoin d'être dans des structures d'accueil où on vous dit encore quoi faire et comment. Ça, c'est ceux qui sont identifiés à leur corps mortel, à la physicalité et qui n'ont pas encore retrouvé le pouvoir créateur de leur vibration d'énergie vitale à travers l'intelligence de leurs âmes et de leur conscience. Donc si vous êtes arrivé là jusqu'à cette écoute de ce que je suis en train d'exprimer, c'est que vous comprenez ce que je raconte, donc merci, <rire> c'est que vous êtes encore vivant et conscient à travers votre âme et, et donc à partir de là, une pratique comme celle-ci proposée, qui s'associe en fait avec ce, cette proposition d'une direction euh, euh, toutes les, tous les 13 jours, euh, vous donnera les moyens de changer votre réalité par vous-même, à travers cette proposition. Alors merci d'être dans la reconnaissance, la gratitude de cette, ré... de, ce... de cette générosité que je vous offre par le fait de soutenir cette proposition en partageant cette vidéo bah, sur les réseaux, les groupes euh, à qui ça pourrait faire du bien de sortir du New Age hein, tout en gardant une connexion spirituelle et donc de libérer tout ce qui est du domaine de l'abduction et de la suggestion et de la possession. Euh, à travers euh, tout, ce qui, euh, tout le magma des enfers qui est dans l'astral, qui n'est que le miroir des enfers que nous avons sur Terre. À bon entendeur, bonne réception, bonne introspection, bonne pratique. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, ça serait vraiment joyeux pour moi que vous puissiez témoigner euh, de ce que vous vivez de transformation à la pratique de ces codes stellaires. Et pour commencer, comme c'est assez complexe euh, et riche, je vous recommanderais de le tester dans la simplicité de votre appel. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose de très fort dans la journée. C'était quoi aujourd'hui Et vous allez voir les codes stellaires et vous les pratiquez. Et donc, en ce moment, on est très stressé par tout ce qui se passe. Ça peut être vraiment apaisant de poser vos mains sur votre cœur, de faire des respirations profondes, en commençant par le ventre, ensuite les poumons, et d'affirmer jusqu'à ce que vous ressentiez quelque chose dans votre corps. Et sur toutes les, les énergies actives, peut-être qu'il n'y en aura qu'une ou deux de phrases qui viendra vous chercher et vous dire « mais c'est waouh, mais petit à petit, au bout d'un moment, ça sera le tout ». Et quand vous comprendrez chaque strophe et que tout sera là, ben là vous la ressentirez, votre puissance galactique. Hein, et votre immortalité deviendra un outil dans vos limitations mortelles. Votre humanité s'ouvrira comme une fleur et vous récupérez capacité d'empathie, télépathie, médiumnité, vision. Et donc vous serez cette femme médecine et cet homme médecine qui a cette sagesse. À bon entendeur, bonne réception, bonne intégration. you mm -hmm.